On, miné, on fait une team de 2 et une team de 3. Bah après y'a pas le PVP donc en vrai, oh, go miner chacun, revient... oh, chacun de ce côté et on revient... Chacun de ce côté. On sent le trap quand on va être là. Ah ouais, ouais ça trap, trap. Ouais Je mine en dessous, euh, décalez-vous. une pop en droite, ça, ça là, là. En vrai, je suis content parce que euh, je joue en tant que défenseur. Ça me fait remonter plutôt, mais d'un autre côté, je trouve qu'on va plus fight. Après, c'est difficile. hein Défenseur, euh, c'est dur parce que... Après, là voilà, on a, on a du stuff et tout, ça nous permet directement de miner. Euh, bon, y'avait rien de ce côté. Et là ça a déjà été mis, donc tu sais quoi, on va remonter. Ça sert à rien de rester plus. Je me suis pas enchanté, mais... Euh... Enfin j'ai pas des enchantes de fou, mais à la limite, là. J'ai chopeur en haut, mais ouais. Ah, il est mieux, 0-0. Ouais, Salut. Bon, ça va venir assez vite, non Je sais pas, j'ai pas... jamais joué en défense. Pas, hein. Le problème, c'est que si, ça va être chiant, quoi, parce que... Si je vais de faire au petit impacteur, ouais, ouais. Euh, il va C'est une première être sans de champ, ouais. ouais. Du coup, ça va être différent, hein. J'essaie qu'il y aller, hein. Salut. En vrai de vrai, on va essayer de jouer beaucoup dans le château. Un peu en bas au début mais après on jouera beaucoup. Ah ils sont déjà en haut Ils sont là. Ouais euh, Omega en tout cas. Putain je suis, je suis, je suis, je suis Oh c'est vrai putain c'est un château de dalle. Ah il a sauté. Omega oh, ah, il a sauté. A sauté. Enfin, bon, toi tu pars en bon, bas, tu pars au lobby hein pour euh, la côte. Ouais. Et laissez de faire un marque drop. Laissez-moi s'il vous plaît. J'ai <rire> pas <cassé rire> le <rire> bateau, <rire> non Bon. bon. J'y vais, j'y vais, j'y vais stuff Non j'y suis, j'y vais. Ouais, y y'a personne qui remonte derrière lui hein En vrai go je suis je là reste en bas oh Il rester ouais. en bas et... On attend un petit peu nos mates juste C'est vrai Qui a voulu monter en escalier dégueulasse Ah Eh ouais Salut Salut T'as pas de mate Si si Ils arrivent <rire> Ah bah je suis... On va tirer On prend beaucoup de KB hein Ouais euh, ouais c'était un... Tu veux pas fight? Bof. encore moins. fais oh, pas mes mates, hein? What? C'est le lag. C'est toi qui lag, je pense. Ah, c'est possible. GG. Du coup, je vous courser qui? Oh Bichard! Mais Bichard, tu es qu est en mode boost. Ah, mec. Monte dans l'eau, Nat, tu les rejoindras peut-être. Tu le centre, je crois. Bah si, Nat Ouh. En plus, t'as une pièce, tu vas pas tenir là. Les pommes... Oui. Euh, les pommes... Voilà. Ouais, les pommes je suis dans les airs, frère. Allez, go, monter ouais, Go, monter go, et pas faire de bruit ah, okay. euh, pitié, pitié Mais non, mais si on prend trop vite l'eau, ça, c'est plus infini. Il est là. Mmh. Tout pour la batterie. pour la batterie. Ah, pour, pour la Désolé Je... Ah, plus plus de de de de la je... Prêt Prêt Ah là là de jeu, de jeu. Sautes, Saute Saute Saute Ok j'y vais Y'a un mec qui monte là Y'a deux mecs qui montent là Ah ouais Vous avez Plus vite plus vite Ouais, Laissez-le Il a un cœur Je vais J'ai réussi de remonter il est au point. Oh, tu viens juste de remonter mon fort J'ai réussi à remonter Oh, c'était... Oh, J'ai oh, oh, derrière Oh, je te jure, tu me fais de la peine, Bilou J'avais pas, pas vu que, que vous étiez juste derrière, en fait. Genre, vous voulez pas y aller sur les eaux, plutôt Non, non, bah ben non, t'as l'air vraiment... Oh, on va sur toi, là Bah... Ben, euh, ouais... Vous voulez pas me m'aider, genre bah ouais, je sais, je sais, mais genre deux, quoi. ça pas Ils pas Par contre, les deux autres là, ils sont, je sais pas où, hein. Je crois qu'ils meurent pas. Par contre, c'est chiant qu'ils ont piégé le... Ah bah Ah bah voilà Nous, sur les trois. Nous aussi, sur les trois. Il a eu la même idée de merde, hein. bien Deux heures et demi là. Je vais survivre ah ben, Non, non bah non, oui, non, mais je suis revenu parce que j'ai vu qu'il n'a qu'est mort, je pensais que c'était un galère. mettez juste un peu d'eau en dessous là, là où... ouais, C'est de pas où C'est de S'il y en a deux, ouais. Hein. Ouais. Ah, meurs pas Oh non, bah t'es où L'autre en haut, l'autre en haut. <rire> ah. Fille à fille à... Hein. Ouais, mais tu tombes, fait. genre Oui, le mais... On va juste aménager un peu mieux euh, le, le, le haut là. On va juste enlever l'eau là pour que ce soit plus avantageux pour nous. Je, sais pas, je, sais pas. je te couvre. Je sais pas comment faire. C'est infâme, je trouve. Bah oh, bah là... Bref là je mort là. Hein. C'est Je remonte, remonte, remonte, ouais. remonte, remonte, remonte, remonte, remonte, remonte, remonte, remonte, on a on a fait un kill c'est bon. Ouais Il reste plus que Bichard Oh Faut pas que je te tue pourquoi je t'entends pas Bichard Si oui, je te parle. Ah ok. Je moi moi. je, je sens pas. Le Attends Ah t'es mort. Eh hey, mec Non Je suis le pro PVP player depuis euh... Ouais Longtemps Toi, tu me baises. <rire> bon bah moi je vais aller me loger à côté de la bannière et je reviens. Tout le monde veut une fight mais tout le monde sait qu'il perd s'il me fight, du coup bah il fait pas. <rire> Bien joué Eh hey, non moi Oh rêve. Bon allez viens Jackie Non ça rien qu'on construit. souhaite Bah moi si Ouais mais c'est remonté j'utilise les autres et après je reviens Ah si tu me dis maintenant que tu vas faire du carnage Ah bah oui bah moi vais bien monter Vas-y vas-y C'est un peu la merde mais ok Coucou Oh bâtard de bichard Oh pardon Allez mon rêve Ah merde! Non. Hey. Pas cool! Et le pire, c'est que c'est vraiment pas avantageux pour toi de me tuer parce que si tu me tues, étonné qu'on est en bas, et ben ils auront la bannière. J'espère que t'as beaucoup de gap. J'en ai, j'en ai, t'inquiète. Un peu le seum là, je t'avoue. Oh! Alors, j'ai jamais vu une manière aussi cancer de fight. Pourtant j'en ai vu. Ah, besoin. écoute. On a ans, un chef, un collègue. Oh, oh. mais viens, amène-moi. vraiment sur tout dis non mais de fait dans le tv parce que je peux pas y aller donc je me t'ai fait tp t'as broc un bichard je te le dis comme ça tu veux vraiment fight là ouais ok non finalement je plus ouais bah bah oui bah ça t'as pas plusieurs maintenant super T'es je en fight si t'avais été nul J'aurais pas fait ça tu vois donc voilà t'es bon tu veux pas mourir bah maintenant faut assumer oui on va te on va te tuer à plusieurs pas rien ah bah Ok, hop, un, un peu. Il est bizarre es le BP quand même. Oui, le BP est BP, putain. Hein. Mange des gaps en boucle, tu meurs pas. Oh ouais, non, t'as juste à check, tu meurs pas. Ouais, ouais. T'as combien de gaps 70. J'en ai 7, c'est bon. Oh j'ai tombé, merde Mais c'est un <rire> C'est trop bien, c'est trop bien j'ai Nos gap c'est dur Bon les réfléchissons comment jouer Là ils vont tous m'attendre, hein. je sais pas s'ils vont se fight entre eux mais c'est ce qu'il faut faire. Bah... Hein. Mais non mais je suis pas là Ouais bah... Je <rire> crois que t'es là mec hein, je crois hein. Ah, ouais mais y'a combien de personnes Bah du coup j'ai l'impression que t'es là quand même. Bah non non non je suis pas là quoi, enfin c'est faux. Oh non. Je <rire> vais, vais pas jouer au feu... oh, petit con là. Alors si tu veux un avis tu devrais partir dans ne serait-ce qu'une seconde Ah non tu creuses dans le sol Je te laisse tranquille alors Le <rire> creusage dans le sol ça veut tout dire hein Ça veut dire que tu possèdes une arme surpuissante dans ton avantage et le casse hein Oh non Oh ah ah ah non, non, non là, Je suis dans une oh situation compliqué Oh compliquée. le trap, it's a trap Oh alors tu t'y attendais pas à celle-là hein celle-là tu t'y attendais à celle-là Attends je gap deux secondes T'en as beaucoup toi Oui euh, oui Oh le bâtard. Tu veux à l'aide a l'aide en fait, à l'aide ça tourne mal, à l'aide ça tourne mal Cette histoire tourne très mal ah oh Allez hop. Ah non c'est un, oh. un peu con pour toi, c'est un peu con pour toi, vraiment Ah ouais Il y a quelqu'un à la bannière Kola Kaston fille au moins, va m'attaquer Oh il a bat un bâtard Vous savez qu'il y a quelqu'un à la bannière donc c'est pas intéressant Bah ouais, c'est pour, bah <rire> pour ça que tu as encore <rire> envie, c'est pour ça que j'ai dead chez les kills Si le défenseur est en bas, c'est pas plus mal. Ouais, mais si je meurs en bas, <rire> si tu m'attaques, je te tue. Hein. Attention, enfin, moi je me, je me défends. Du moins, Ok, il est meilleur. Hey, T'as es été sauvé par mes blocs. Je peux. Bien tenté! <rire> Bien tenté! Mais non! Oh, bon, bah, passe pas! Le dernier! va à la bannir! Non! <rire> ok, je pensais pas que ça allait passer, mais c'est passé! Oh, c'est ton moment, mec! Oui, c'est mon moment! <rire> Ah. Je sais pas où il est Erien. Donc... Il est toujours pas mort, mais Sam Sam L'anti-MLG, faut l'enlever Ah, mais Eri, il doit être à côté de la bannière. Ouais, c'est Viens, viens, on y va. pas Oh là là-bas! Oh, là ah <rire> oh bichard! C'est la troisième fois que j'ai mal. le jeu, j'en peux plus, tue-moi! Il faut prendre un KB là! Voilà! Ah! pas bon pour moi ça! J'ai un demi-coeur! Ah, plus personne ne parle là. Ah, t'aurais dû pousser là. hein. Il est MLG. Il enfin, n'y a pas eu le log de MNG mes... de donc. Non, non, il a eu de l'eau juste. En vrai, si Regan sera pas médité, Ouais, de <rire> fou. De toute façon, toi, ça dommage moi je peux TP <rire> t'as tout enterré un monsieur maintenant honnêtement t'as plus de gap on a plus que moi euh, ça je sais pas je pense, je pense. ah t'as plus de gap bon t'es où en vrai tu me guides pas hein je reste en bas c'est un v 1 final on va pas on peut aller le chercher, hein! Oh non, c'est fini! <rire> oh ouais, oh non, ça en profite on... bien! Ah oui, <rire> attends! Une demi-heure, on t'attend! Ah bah, moi ça fait une demi-heure, j'attends que vous, vous crevez tous en fait! GG Non, Eric Let's go Non, c'est pas mérité. c'est pas mérité. Comment ça, c'est pas mérité Je suis en AV5 depuis 20 <rire> depuis... <rire> depuis joueurs Oh, tu viens juste de remonter, mon pauvre Oh, je suis désolé Oh non, c'est dégueu Oh, l l oh non, je suis désolé Oh, je te jure, tu me fais de la peine, Bibou